Coucou les filles, ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, je suis désolée. En fait, mon téléphone était cassé, donc j'ai pas pu faire de vidéo jusqu'à maintenant. Et puis, je me suis dit je vais quand même pas attendre jusqu'à recevoir un nouveau. Donc, j'ai emprunté le téléphone à mon copain pour pouvoir vous faire donc cette vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un produit qui pour moi est vraiment révolutionnaire. Alors pourquoi révolutionnaire Je vais vous donner tous les avantages <rire> et vous allez me dire en commentaire si vous aussi vous le trouvez révolutionnaire mais pour moi voilà c'est un produit, euh, je pense que c'est le produit de demain, c'est vraiment le vernis 2.0 si on peut dire et euh, vraiment moi je l'adore euh, voilà parce qu'il est vraiment extraordinaire et, euh, et donc voilà je voulais partager ça avec vous aujourd'hui, je voulais voir euh, vos réactions, j'en ai parlé sur Facebook c'était la folie, <rire> tout le monde en veut. Alors, je ne les ai pas encore, mais je les aurai bientôt. Donc euh, voilà, je vous les annonce un petit peu en avant-première pour euh, avoir un peu vos retours, si vous êtes intéressé, pas du tout. Euh, pour, voilà, pour savoir euh, comment vous, vous voyez la chose. Alors, le vernis, c'est ça. Alors là, vous ne le voyez pas forcément très très bien. Là, ça fait à peu près deux semaines que je l'ai sur les ongles. Vous pouvez voir, alors je ne sais pas si vous voyez bien qu'il est extrêmement euh, voilà il n'y a, a pas d'épaisseur c'est super fin donc c'est mes ongles naturels. j'ai retiré mon gel après euh, 12 ans de pause et, euh, et donc euh, voilà j'ai enfin osé euh, tester ces produits euh, ces produits alors ils sont sains parce que voilà, c'est du gel biomédical. Euh, il s'applique vraiment très, très, très facilement. Parce qu'en fait, euh, c'est pas du tout comme un vernis qui va sécher euh, et euh, vous allez passer 5-6 fois et ça va être du n'importe quoi. Là, au contraire, vous pouvez passer 100 fois si vous le voulez. En fait, il, il ne sèchera pas. Il va sécher sous les LED Alors là, vous allez me dire, oui, mais je connais le vernis semi-permanent, j'en utilise. Euh, voilà, c'est pas une nouveauté. Ce qui est nouveau, en fait, c'est que ça va être un vernis déjà qui est 3 en 1. Donc, pas besoin de base. Pas besoin de finition, qui va être ultra brillant. Alors là on le voit peut-être plus forcément après 15 jours, mais je peux vous garantir qu'en vrai il est super brillant. Et, euh, et quand je l'ai appliqué, j'ai fait waouh, <rire> j'ai jamais eu un résultat comme ça avec un vernis semi-permanent. En plus de ça, ben, comme je vous l'ai dit, il est hypoallergénique. Enfin, ça je vous l'ai pas dit, mais voilà, c'est un gel euh, biomédical. Et en plus de ça, il est vegan, sans cruauté animale. Alors pourquoi j'en parle Au départ je voulais pas en parler mais j'ai eu tellement tellement de demandes de gens qui me disent mais tu dis que c'est un gel plus ou moins, enfin un vernis gel plus ou moins sain. Est-ce qu'il est vegan Donc oui, il est vegan. Donc, euh... Voilà, euh, mais ça n'a rien à voir avec euh, voilà mon style de vie ou tout ça. Voilà, moi je ne pas je suis pas vegan personnellement, mais euh, j'ai voulu créer un produit qui soit le plus sain possible et donc euh, j'ai voulu qu'il le soit. Voilà tout simplement. Mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails sur ce côté-là parce que voilà, c'est un sujet euh, qui est souvent polémique et voilà. J'ai pas envie euh, qu'on qu retienne que ça du produit. C'est un produit vraiment exceptionnel par plein d'autres aspects, par euh, le fait qu'il se retire sans produit chimique donc pas d'acétone, on ne le retire pas à la lime non plus, donc on n'a pas besoin d'avoir peur d'amimer longue. mais au contraire il va se retirer à l'eau chaude alors là vous allez me dire... Je vais faire la vaisselle, je vais prendre un bain, il va se retirer. Alors non, pas du tout. Je vous ai fait plusieurs vidéos, je vous ai fait des crash tests avec donc justement un jour où j'étais au terme, toute la journée, dans de l'eau à 36 degrés pendant des heures. Je vous ai fait une vidéo dans l'eau, je vous ai fait une vidéo dans la douche pour vous montrer que ça ne part pas à la douche. Je vous ai fait voilà plein de petites séquences comme ça. D'ailleurs, euh, je vais les monter euh, dans la prochaine vidéo. Comme ça, je vous montrerai vraiment la tenue. Je vais faire une vidéo vraiment tenue euh, sur ce, sur ce produit-là qui, pour moi, est vraiment exceptionnel. Et je vous ai fait également une vidéo pour vous montrer le retrait. À quel point c'est facile On met les, les mains 5 minutes dans l'eau chaude et il y a une technique spéciale pour l'enlever. Tant que vous ne faites pas cette procédure-là, le vernis ne part pas. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'est pas écaillé. Il tient super bien. On voit un tout petit peu la repousse. Alors, je sais pas si on voit bien, bien de près. Voilà. Alors, moi, j'ai des ongles qui poussent naturellement très lentement, comme les cheveux, malheureusement. Et euh, du coup, ben, j'ai pas besoin de le refaire très, très souvent. Mais du coup, on voit pas bien la, la repousse. Mais je vous mettrai également des photos parce que je l'ai testé sur plusieurs euh, filles. Et donc, euh, j'ai dit, voilà, vous faites vraiment un super crash test. Je veux que vous le fassiez euh, dans des conditions vraiment normales, même normal plus on va dire en, en testant vraiment le produit donc en faisant beaucoup la vaisselle en, donc il y en a une qui a fait du cheval une autre qui est coiffeuse qui a utilisé des produits de décoloration sans gants euh, voilà plein plein de choses comme ça et en fait la plupart des filles l'ont tenu 21 jours même plus il y en a une qui, qui m'a dit moi je teste un mois je veux le faire jusqu'à un mois et, euh, et ça tient encore super bien les autres voilà la repousse elle était quand même bien bien visible donc elle voulait l'enlever et, et, les, et les voilà simplement les refaire et, euh, et donc il euh, y en a une seule donc la coiffeuse euh, qui m'a dit j'ai récuré le sol à la main et tout il y avait de la crasse par terre euh, donc là à, à force d'avoir nettoyé toute la journée avec les ongles nus sans gants euh, en fait là ça a commencé un tout petit peu à s'écailler sur l'avant et elle voulait pas le garder comme ça mais elle les a quand même tenus 15 jours donc ce qui est quand même déjà énorme pour, euh, pour un vernis en plus de ça il a quasiment pas d'odeur euh, il n'y voilà, a pas de produit donc de, de retrait, donc pas d'odeur du tout, de dissolvant, de choses comme ça, comme vous pouvez euh, voilà, vous l'imaginer, vous sentez le dissolvant. Il n'y a pas de durée d'attente de séchage puisqu'en fait le vernis sèche en 30 secondes sous la lampe. En plus de ça, je vais vous proposer un mini kit. En fait, euh, voilà, je dis appelle ça un mini kit, mais c'est vraiment il euh, y a tout le nécessaire dedans pour faire l'application, le retrait, repousser les cuticules, euh, nettoyer l'ongle, limer, enfin voilà, tout ce qu'il faut faire euh, pour euh, faire des ongles super jolis. Et donc euh, voilà, je vous proposerai bientôt des kits. Je vous proposerai 30 couleurs de ces vernis-là, euh, donc vegan comme je vous l'ai dit, euh, sans cruauté animale et qui sont euh, biomédicales. Et euh, donc en plus de tout ça je m'engage personnellement puisque c'est dans mes convictions personnelles euh, de replanter des arbres donc en fait euh bah, je m'engage à reverser une partie de mes bénéfices pour la reforestation parce que pour moi c'est hyper important de contribuer au monde, d'avoir un impact positif et aujourd'hui on voit la nature qui va très très mal euh, et je veux vraiment contribuer à faire en sorte que ça aille mieux, alors à ma petit, petite échelle bien sûr mais, euh, mais voilà, j'ai vraiment envie de, de faire ça. Alors ce qui va se passer dans les prochains temps, c'est que donc je vais sortir les 30 couleurs avec donc, les kits vous pourrez, alors il faudra être assez rapide, mais vous pourrez en bénéficier et aussi je vous donnerai l'opportunité de faire partie des pionnières qui vont développer cette marque alors sur la France mais également à l'international puisque actuellement, je forme déjà des élèves euh, donc dans une vingtaine de pays à l'international un peu partout dans le monde, j'en ai vraiment euh, aux quatre coins du monde et donc euh, je choisirai une dizaine de vendeuses, alors je dis une dizaine mais il se peut que j'en prenne un petit peu plus en VDI. Par contre, pour les pionnières, il y aura deux conditions. La première, c'est d'être déjà VDI et d'avoir déjà une grosse équipe, tout simplement parce que je veux des personnes expérimentées. Et deuxième condition, c'est pouvoir simplement venir chez moi pendant deux jours pour qu'on puisse faire un brainstorming ensemble. C'est-à-dire que ce que j'appelle un brainstorming, c'est simplement réfléchir sur le point, donc comment optimiser au mieux euh, donc euh, ce métier, comment faire en sorte que euh, ce soit plus facile pour les, pour les vendeuses d'en de, parler bon, pour les conseillères plutôt d'en parler euh, qu'est ce que je peux mettre en place pour faciliter euh, les paiements des commissions les choses comme ça voilà j'ai vraiment envie pendant deux jours qu'on se casse un petit peu la tête, parce que brainstorming, c'est ça, sur tout ça. Et j'ai surtout envie de vous montrer que je tiens énormément compte de l'avis des autres. c'est pas une entreprise que je veux faire, enfin, pas un projet que je veux faire pour moi-même. C'est un projet que je veux faire parce que je sais que c'est tellement important pour les femmes d'avoir un rôle important dans la société, parce que oui, on est des femmes, mais on peut faire de grandes choses aussi. Et donc, j'ai envie de prendre finalement votre savoir aussi, de dire bah, génial, tu as des super idées, on va les mettre en, en pratique. Et parce que voilà, j'ai pas envie d'être un, un patron, entre guillemets, un petit peu euh, despotique euh, qui va dire tu fais comme ça, comme ça, comme ça, les règles sont établies, soit tu y adhères, soit tu y adhères pas. Non, j'ai envie qu'on le crée ensemble. C'est comme si c'était un bébé qu'on allait créer ensemble. Et En plus, cette opportunité, ça va en fait être génial pour vous de faire partie des pionnières. Tout simplement parce que le produit, donc déjà il plaît énormément. C'est un produit, je pense qu'on ne peut que être fan de ce produit-là parce qu'il a plein plein d'avantages. Et en plus de ça, ben vous allez être les premières à le proposer sur le marché. Donc les gens vont forcément faire beaucoup appel à vous. Donc la possibilité d'avoir des, des gains importants par rapport à ça va être plus grande. Et ensuite, j'ouvrirai la possibilité à d'autres personnes donc qui vont être plus novices, qui vont être formées par ces pionnières. Et donc, euh, voilà, on va pouvoir agrandir la famille de ce côté-là. Par contre, ce qui sera très, très, très important, je ne prendrai que des personnes bienveillantes qui font preuve d'ouverture d'esprit, qui sont joyeuses, souriantes, euh, qui soient vraiment qui soient généreuses, qui ont envie de donner de leur temps, de leur énergie, qui ont envie de s'investir dans ce projet-là parce que je n'ai pas envie que ce soit quelqu'un qui se dise « Ouais, bon, je le fais comme ça, on verra bien. » Non. Je veux des personnes déterminées, je veux des personnes qui veulent réussir, je veux des personnes qui vont se donner les moyens d'y arriver. Il y a des jours où on est fatigué, pas de souci, on ne travaille pas ces jours-là. Mais il y a des jours où il faut se dire bon, maintenant, j'y vais, je fais ce qu'il y a à faire, parce que forcément, bah, ça ne tombe pas tout cuit dans le bec. Hein c'est comme ça pour tout le monde et pour tout mais il y a des moments voilà, où il faut se dire maintenant je travaille, je me donne à fond euh, en plus de ça si c'est un métier qui nous passionne si c'est des produits qui nous passionnent j'ai envie de dire ça va tout seul on n'a même pas l'impression de travailler moi par exemple là en vous faisant cette vidéo pour moi c'est pas du travail, pour moi c'est un, un échange un partage et je veux des personnes qui soient dans cet état d'esprit de se dire voilà c'est un partage, un échange je donne de mon temps pour les autres je reçois en retour également et des personnes pas que intéressées par l'argent, parce que pour moi, l'argent c'est secondaire, c'est vraiment quelque chose qui vient après. Dans un premier temps, c'est d'écouter les autres, de les conseiller au mieux, de voilà de pas forcer à la vente. Alors, moi je suis complètement contre ça, c'est d'ailleurs pour ça que mes élèves dans les formations disent tout le temps, tout le temps, quand elles font des témoignages et, et quand elles en parlent sur le groupe privé Femmes d'exception du rêve à la réussite, si vous voulez nous rejoindre, euh, que en fait, moi je ne force jamais quelqu'un, c'est-à-dire je réponds à vos demandes, mais je ne vous relance jamais au téléphone, je vous appelle pas pour dire, alors tu as réfléchi, tu veux t'inscrire à la formation Jamais, parce que pour moi, c'est important d'être là dans un dans une sorte de service, mais pas de vente forcée moi c'est interdit. Donc si vous êtes négatif, que vous voulez absolument gagner de l'argent, que rien d'autre vous intéresse, vous n'avez pas le profil pour faire partie de mon équipe. Mais au contraire, si vous êtes souriante, ouverte, joyeuse, tout ça, vous serez bien sûr les bienvenus. Euh, donc après tout dépend de votre niveau. Si vous êtes déjà VDI, vraiment confirmé que vous avez une bonne expérience de plusieurs années dans le domaine, que vous arrivez à monter une bonne équipe, tout ça, ben voilà, vous avez un super euh, parcours pour faire partie des pionnières. Et si vous êtes totalement débutante, mais que vous êtes super, super, super motivée, ben vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et en fait, euh, voilà, j'ouvrirai les inscriptions, je pense début d'année 2019, donc je pense en janvier, février, j'ouvrirai euh, donc euh, les inscriptions. Mais ça, voilà, ça va ça va dépendre de beaucoup de choses, je ne peux pas encore donner de date précise, mais ça vous laissera aussi le temps d'y réfléchir, de voir comment vous pouvez vous organiser, parce que c'est une activité que vous pourrez faire les week-ends, que vous pourrez faire le matin, l'après-midi, euh, ce sera des réunions que vous pourrez faire chez des personnes. Ou alors, vous pourrez le faire également sur Facebook, Instagram, YouTube. Il y a plein de moyens. Moi, je ne suis pas fermée justement à ce, à ce canal de diffusion-là. Au contraire. Et donc, euh, voilà, vous serez totalement libre. Encore une fois, euh, la liberté, j'en parle partout dans mes formations. Parce que voilà, c'est des formations à distance. Vous pouvez les suivre quand vous voulez. Moi, je suis... Vous avez accès à moi 7 jours sur 7. Euh, voilà, c'est toujours dans la liberté, dans le respect, dans tout ça. Et donc, j'ai voulu continuer sur cette voie-là avec des produits sains, avec une organisation qui tient compte de euh, vos idées, de votre organisation à vous, de tout ça. Je, je tiens compte de tout finalement pour faire euh, le produit, pour faire la méthode la plus adaptée, la plus... Euh, voilà, la, la mieux possible. J'ai beaucoup parlé de nous. <rire> je suis désolée. Alors, dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Alors, je l'ai filmé il y a 15 jours j'ai pas eu le temps encore de, de vous la montrer. Dans la prochaine vidéo je vous montre donc comment j'ai appliqué, euh, donc déjà comment j'ai limé mon gel, comment j'ai ensuite appliqué euh, le vernis, euh, alors on va dire que c'est un vernis semi-permanent puisque euh, c'est très proche d'un vernis puisque c'est très fin, mais finalement ça tient aussi bien, voire mieux qu'un vernis semi-permanent parce qu'il y a vraiment zéro décollement. Et j'ai déjà eu des problèmes avec des vernis semi-permanents qui se décollent qui se décollait et là, pas du tout. Donc, euh, voilà, je, je vous mets ça dans la prochaine vidéo, et je pense dans la vidéo d'après, je vous montre le retrait euh, d'une pause, et puis, euh, soit dans l'une, soit dans l'autre, je vous montrerai également les, les crash tests euh, que j'ai fait, et aussi, je vous montre les photos, euh, donc ça, je vais vous le mettre à la fin de cette vidéo-là, je vous montre les photos, donc de... De, euh, des pauses que j'ai faites, donc euh, le premier jour, à 7 jours, à 14 jours et à 21 jours et puis voilà j'espère que ça vous a plu, que vous êtes super enthousiaste par ces produits alors là c'est un, un espèce de, de rouge bordeaux entre deux, il y aura comme je vous l'ai dit une trentaine de couleurs qui sont vraiment magnifiques j'ai mis deux jours à vraiment me décider sur les couleurs euh, et donc du coup j'espère qu'elles vous plairont vraiment ce que je vais faire aussi c'est que tous les trois mois je vais en fait sortir une collection de produits qui va être éphémère c'est à dire euh, ce sera des, des couleurs qui être vraiment adaptées à, euh, à la saison et aux couleurs de la saison, euh, voilà les couleurs tendance tout ça. Donc ce sera adapté. Donc le but ça va être de pouvoir adapter donc vos ongles par rapport à vos tenues, tout ça, par rapport à ce que vous aimez bien. Et euh, voilà, ce sera vraiment euh, je pense euh, le top. C'est une idée que j'ai eue et je pense que c'est plutôt une, une bonne idée pour les filles qui aiment bien être tendance, tout ça. J'ai mon chat qui gratte à la porte. Je vais juste la laisser sortir. Et euh, donc voilà, on se retrouve très très vite dans la prochaine vidéo. Je vous laisse avec les photos et puis je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de me dire en commentaire si vous êtes enthousiaste pour tester les produits, si vous avez envie de faire partie de l'équipe des pionnières des VDI ou si vous avez envie de faire partie des, euh, des VDI qui viendront par la suite, donc des conseillères. Et, euh, et voilà si vous n'avez si vous pas d'expérience jusqu'à présent et euh, donc euh, voilà je vous dis à très très vite vous pouvez également me rejoindre sur le groupe privé Femmes d'exception du rêve à la réussite donc sur ce groupe vous pourrez parler directement aux filles qui sont en formation actuellement si vous avez envie de suivre une formation vous pouvez également me poser des questions sous cette vidéo, j'y répondrai avec très très grand plaisir j'essaye de regarder au fur et à mesure tous les jours si vous avez des questions et d'y répondre au plus vite euh, sinon vous pouvez bien sûr me joindre sur Facebook, donc euh, mon nom c'est Nathalie Krebs K-R-E-B-S et euh, donc voilà, vous pouvez me contacter par messenger comme vous voulez, par mail, par téléphone, tout ça. Euh, vous retrouverez mes coordonnées sur le site www.yourknights-international.com Et donc, voilà, vous avez tout le descriptif des formations. Et bientôt, je parlerai également du statut de VDI, donc de conseillère beauté pour ces nouveaux produits, comme je vous l'ai montré. Et euh, je vous dis, voilà, à très très vite. N'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Bye, merci.